Bonjour, aujourd'hui je souhaite revenir sur mes clés de réussite d'un projet d'habitat participatif et faire un focus spécifique sur la création du « nous », la cohésion du groupe. Allez, c'est parti Je vois très souvent des habitats participatifs qui mettent de nombreuses années à se construire, 5, 6, parfois 9, 10 ans, et pourtant le vivre ensemble n'est pas forcément à la hauteur des attentes des habitants. Pourquoi Eh bien parce que un habitat participatif, ce n'est pas seulement la construction d'un habitat, mais c'est vraiment la construction d'un collectif et d'un habitat. Et il y a vraiment besoin de faire construire, de faire mûrir ces deux projets en parallèle. Mes ingrédients de réussite qui vont suivre prennent en compte ces deux éléments. Pour représenter les clés de l'habitat participatif, je me suis basée sur une image, le tabouret 3 psy. Le socle,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 C'est quelque chose de d'intuitif, de, euh, de presque énergétique en fait. Euh, en tout cas on ne veut pas y mettre du mental, c'est vraiment, euh, on se sent bien avec cette personne, on, se on ne sait pas vraiment pourquoi. Le nous a besoin de se construire étape par étape, puis il a besoin d'être entretenu dans le temps, dans la durée, pour pouvoir perdurer. Dans les années 1965, Bruce Tuckman a modélisé ces étapes du Nou. Euh, L'université du Nou, euh, une structure euh, à côté de Chambéry, a repris euh, cette, ces étapes. Et euh, moi-même, je me suis inspirée de ces deux travaux euh, pour euh, vous proposer euh, ces différentes étapes. Donc dans la première étape, c'est le pseudo-nous, c'est le moment où des personnes se réunissent, voilà, c'est la première rencontre du groupe et là on a une somme d'individus mais on n'a pas encore de nous, il n'y a pas encore de cohésion dans le groupe. Ce qui prime vraiment c'est le sentiment d'insécurité, chacun est soit en mode observation, soit au contraire en mode parler beaucoup mais on ne se dévoile pas, on ne parle pas de soi. On va plutôt se cacher derrière des masques en parlant de son métier, en parlant de son statut social ou de ses connaissances mais voilà on ne va pas parler de soi. La deuxième étape, c'est le nous » uniforme. C'est le moment où chacun, chacun des membres va souhaiter se faire intégrer dans le groupe. Là, on va éviter les avis contradictoires, puisque notre but c'est de se faire accepter. On va se rallier à la vie majoritaire. Donc, il y a un sentiment en fait de, de groupe, de, un peu d'euphorie, l'impression qu'on est un groupe qui fonctionne vraiment bien. Mais en fait, ça n'est qu'un leurre, puisqu'en fait, c'est juste parce que, en fait, on n'ose pas dévoiler ses avis contradictoires. C'est une étape où... Euh où certaines personnes peuvent se sentir mal à l'aise avec un effet mouton et du coup ça amène à la troisième étape qui va être l'étape du conflit le, le nous conflictuel où là effectivement les avis contradictoires vont surgir vont même surgir peut-être un peu violemment en tout cas voilà les chacun va, va avoir envie de dire ce qu'il pense et comme le groupe jusque là était vraiment dans cette euphorie cette, ce sentiment que tout le monde pensait pareil et eh ben il, il va avoir du mal en fait à à encaisser ces avis contradictoires et il va y avoir des conflits euh, assez forts. On peut faire éventuellement des points méta, c'est-à-dire prendre du recul sur ce que vit le groupe, sur comment se passent les réunions et euh, constater en fait ce, ce conflit, euh, le, vraiment l'accueillir parce qu'il est là et il est structurant pour le groupe. Donc il y a vraiment cet enjeu euh, à cette étape du conflit, cet enjeu d'accepter euh, le conflit et puis de le transformer, de le transformer avec autre chose en prenant euh, plus de temps sur l'écoute, en ayant euh, une attention particulière sur le, le consentement, l'équivalence de chacun. Voilà, donc c'est ces petites choses qui vont euh, peu à peu amener le groupe... Euh du nous conflictuel vers la cinquième étape qui la quatrième étape pardon qui est le nous structuré et le nous structuré voilà c'est ça c'est vraiment euh, on va mettre en place des choses euh, on va se structurer pour accueillir ces avis contradictoires et là dans cette étape le groupe va vraiment euh, euh, mûrir et va vraiment se construire euh, en accueillant à la fois euh, euh, des alternances de de nous uniformes de d'euphorie de, et de nous conflictuels de, de voilà de ces moments un petit peu plus de tension et, euh, et de prendre en compte ces deux éléments et de se dire ok c'est la vie, c'est aussi ça le groupe, c'est aussi ces deux éléments et on va se structurer pour, pour avancer avec ces, ces deux éléments. Et on va arriver donc justement dans la cinquième étape ensuite euh, vers euh, l'équipe. Donc là c'est vraiment le moment où euh, on est structuré, on a confiance envers le groupe et, et chacun a un rôle, chacun a une tâche. C'est un petit peu comme un... Un engrenage qui est bien huilé, où chaque petit engrenage est vraiment euh, essentiel au projet, et euh, c'est euh, voilà, c'est la, la coopération de ces différents engrenages qui permet euh, permet à la machine d'avancer. Donc voilà, c'est vraiment ça l'équipe, c'est vraiment euh, euh, ça fonctionne grâce à tout le monde et grâce à la coopération et l'authenticité de chacun. Et là, il se crée vraiment un niveau de confiance essentiel. Donc voilà, je vous ai partagé ces étapes, mais euh, je voudrais dire que euh, pour moi l'essentiel ce n'est pas de savoir à quelle étape on est, en fait ça n'est pas linéaire, on peut avoir des étapes qui s'inversent, on peut faire des marches arrière, il peut y avoir des nouveaux qui arrivent, qui, voilà, qui, qui, qui déstabilisent en fait ces différentes étapes. Ce que je trouve plus pertinent, c'est vraiment de prendre conscience euh, qu'il faut ces différents ingrédients. Il faut du conflit pour se structurer. Il faut, euh, voilà, il y, a, il y a ce moment d'euphorie qui n'est pas, euh, euh, qui n'est pas réel. Voilà, faut avoir conscience de ces différentes étapes euh, et surtout avoir conscience qu'il faut du temps. Il faut du temps pour construire le nous et du coup, ça veut dire aussi que euh, les décisions qui auront été prises au démarrage du projet euh, doivent pouvoir être remises en question puisqu'en fait, on sait que au démarrage, le le « nous » n'existe pas et il n'y a pas assez d'authenticité pour que chacun puisse dire son avis contradictoire. Donc euh, voilà, c'est vraiment important de pouvoir rediscuter plus tard des décisions qui auront été prises au démarrage et surtout éviter de prendre des décisions qui seraient trop structurantes comme par exemple le montage juridique ou ce genre de choses. Alors, je vous ai partagé les étapes du « nous » mais je ne vous ai pas dit comment nourrir le « nous », comment construire cette cohésion au sein du groupe. On va se réunir, on va faire des réunions, on va prendre des décisions. Et ça, ça aide à construire le nous, évidemment. Euh, il y a plein d'autres choses qui aident à construire le nous. Alors, je vais rester sur les réunions. Pour moi dans les réunions du collectif il y a quelque chose qui est vraiment important c'est le plaisir d'être en réunion vraiment cette joie d'être en réunion va aider le nous à se construire va faire qu'on a envie on a envie d'aller voir les autres ça n'est pas quelque chose où on va en traînant la patte comme euh, comme en allant au travail ou comme en allant euh, voilà euh, euh, faire une tâche rébarbative c'est vraiment important d'avoir ce plaisir d'aller en réunion et pour ça on peut jouer sur des animations euh, euh, voilà ça peut être euh, euh, les six chapeaux de de bono ça peut être euh, euh, des, des, des prises de décision sous forme de curseur euh, voilà il y, y a plein de possibilités euh, pour faire des animations alors, je conseille également de faire des temps de célébration au sein du du projet. Donc ça peut être de célébrer des étapes vraiment importantes, le choix d'un architecte, la signature d'un compromis, l'arrivée de nouveaux membres. Voilà, c'est des moments qui peuvent être essentiels et qu'on va pouvoir célébrer en faisant une grosse fête ou un apéro ou euh, voilà, en tout cas le marquer vraiment, pourquoi pas juste pousser un cri, applaudir. Euh, et puis ça peut être aussi une célébration euh, plutôt sous forme d'une sorte de rituel. Euh, chaque année, euh, donc je fais une petite vidéo qui rassemble toutes les photos toutes les vidéos de ce qu'on a fait ça nous permet de célébrer tout ce que nous avons fait dans l'année que ce soit les travaux les concerts les événements festifs voilà ça fait un, un chouette bilan de l'année que de regarder cette vidéo ensemble et de se dire waouh on a fait tout ça cette année c'était vraiment chouette on est bon okay. yeah. Les choux sont nés dans la terre, les brocolis aussi, les choux les brocolis mènent une même vie, mais les brocolis, un partage de connaissances, un partage de naissances, c'est pour ça, et même c'est chouette que les enfants des Ensuite, en dehors du projet, euh, la création du « nous euh, » va vraiment se, se, se faire aussi dans tous ces petits moments informels. Et du coup, je conseille vraiment au groupe de passer du temps ensemble. Des moments conviviaux, des moments à pas forcément euh, travailler ensemble, mais vraiment euh, euh, un pique-nique dans la nature, euh, aller voir un concert, etc. Et qui n'a pas forcément besoin de rassembler tout le monde. Ça peut être des petits sous-groupes, euh, Voilà, on a des fois plus d'affinités avec les uns, avec les autres. Dans, dans ces dans ces moments de convivialité il peut y avoir du jeu le jeu c'est vraiment quelque chose de super enfin, que je trouve super pour pouvoir créer du nous ça peut être dans les temps conviviaux mais ça peut être aussi en réunion c'est des moments où on va rire ensemble où on va voilà partager quelque chose le rire c'est vraiment quelque chose de, de génial pour créer du nous ça ça crée une sorte de, de filament entre les cœurs, ça, ça relie les cœurs, c'est assez instantané et c'est vraiment euh, euh, émotionnel, énergétique. Et enfin, la dernière chose que je trouve vraiment intéressante pour créer du nous, c'est euh, l'authenticité, l'échange authentique. Et ça, c'est pas toujours facile en fait, quand on est euh, en train, voilà, dans, dans un collectif, euh, parler de soi, parler de choses qui nous touchent. Ça n'est pas euh, inné. Et pour ça, euh, j'ai un petit jeu qui s'appelle Perli Papote aux éditions Yves Michel, euh, qui pose des questions, qui invitent à parler de soi. Ça peut être euh, euh, « Qu'es-tu venu semer sur terre ?» ou euh, cite euh, une personne qui qui t'inspire euh, De quoi as-tu peur Voilà. Donc, en, en, en se posant ces questions-là, donc tout le monde va répondre à, à ces différentes questions qu'on qu pioche dans un jeu de cartes. Euh, on va vraiment parler de soi et on va partager euh, ce qui est au fond de nous. Moi, je trouve qu'il y a une énergie qui, qui descend dans le bas ventre et qui qui fait que la voilà la communication devient plus douce, plus feutrée et voilà, il, il se crée du lien, il se crée un nous qui est un petit peu différent des conversations euh, classiques. Alors, il y a certains, euh, certains collectifs qui, euh, qui visent vraiment le projet et qui euh, sous-estiment en fait la création de ce nous, euh, qui pensent euh, efficacité, qui se disent non non mais on a des urgences à traiter, on n'a pas le temps de faire des jeux, on n'a pas le temps de d'avoir de, de, un temps de, de, de pause. Et en fait, euh, moi je constate que plus il y a de cohésion dans le groupe, plus il y a ce nous qui est présent et plus les, les décisions se prennent facilement. Euh, et du coup, ça amène aussi de l'efficacité dans le projet. Donc euh, euh, voilà, pour moi c'est vraiment quelque chose d'essentiel, je le vois bien dans, dans mon collectif. Hein, les dans notre histoire, euh, les moments où il y a eu des, des frictions, des, des tensions interpersonnelles, pas forcément au sein du collectif global, et eh ben on sentait comme euh, des grains de sable dans un rouage, c'était moins fluide c'était moins, voilà, moins facile à prendre des décisions et, et c'était compliqué était, on était plus dans, dans quelque chose d'égotique, enfin voilà, donc je, je, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'important dans la construction de ce nous, euh, surtout au démarrage du projet pour, euh, pour amener un niveau de confiance voilà, le niveau de confiance c'est vraiment Essentiel, amener ce niveau de confiance, le, le faire monter pour que chacun se sente bien et qu'il y ait des prises de décision fluides et efficaces. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des éléments pour la construction de votre « nous », de votre groupe. Euh, N'hésitez pas à mettre des commentaires en bas, à vous abonner si ça vous a plu. Et puis, comme d'habitude, les facilitations graphiques que j'ai projetées, l'ensemble des dessins, est téléchargeable gratuitement et je vous mets le lien juste en bas. Voilà, bah je vous souhaite à très bientôt et à une prochaine. Ciao